La loi d'attraction sous hypnose, pour attirer amour, abondance, prospérité. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, et plus particulièrement aujourd'hui à cette puissante séance d'hypnose visant à attirer à vous tout ce que vous désirez, qu'il s'agisse d'attirer l'amour, l'argent, la santé, la réussite, le bonheur, l'abondance, sa flamme jumelle, que sais-je et tout cela grâce à cette fameuse loi appelée loi de l'attraction et qui fait que l'on attire à soi ce que l'on pense et donc ce que l'on crée puisque cette loi montre que nos pensées créent notre réalité, notre vie, notre quotidien tout simplement. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi déjà de me présenter si vous ne me connaissez pas encore. Je suis Audrey, Audrey Le Maître praticien en hypnose, en hypnose ericksonienne, en hypnose spirituelle, hypnothérapeute depuis 2011, j'exerce à mon cabinet d'Avignon, dans le sud de la France. Mais vous n'avez pas besoin de venir à mon cabinet pour me consulter, puisque je fais également, même surtout je dirais, des séances d'hypnose à distance, en visio, avec WhatsApp, Messenger ou Skype. Au passage, j'en profite, je fais un petit coucou à mes abonnés qui m'écoutent du Canada. Vous y êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très très plaisir car je n'ai jamais été au Canada. C'est un réel plaisir de découvrir euh, votre pays à travers vous. Un coucou également à mes clients et abonnés de Belgique. J'apprends grâce à vous la façon de dire certains chiffres comme nonent. Non, non, je crois que moi vous le dites, <rire> au lieu de 90 en France. Euh, voilà, merci pour tout ce que vous m'apportez grâce à nos échanges. J'ai l'impression de voyager et c'est génial. J'adore faire des séances en ligne, ne serait-ce que pour ça. Merci également à tous les francophones répartis aux quatre coins du globe. Et bien sûr, je fais un énorme coucou à tous ceux qui m'écoutent, de notre chère France continentale et aussi des départements et territoires d'outre-mer. La Martinique, l'île de naissance de mon père et de ma mère. La Réunion, l'île de mon cœur. La Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie. Bref, merci à vous tous et surtout, dites-moi quand vous écrivez en commentaire la région du monde où vous êtes. Alors, avant de commencer cette hypnose, cette puissante méditation guidée, vous allez voir, je vous rassure d'ores et déjà. La loi de l'attraction, c'est-à-dire le fait d'attirer à soi ce que l'on désire, et en tout cas, ce à quoi on pense n'est pas une question de croyance, ni même de volonté. C'est tout simplement une histoire de constat. Oui, de constat, puisque les neurosciences mettent en évidence ce qu'Albert Einstein, déjà à l'époque, montrait, à savoir que notre cerveau est un émetteur et un récepteur de fréquences. Pour faire simple, votre cerveau reçoit des fréquences radio, tout comme il émet certaines fréquences radio. Et ces fréquences, eh bien, la quasi- des personnes n'en ont malheureusement pas conscience. D'ailleurs, de manière très concrète, nous sommes tous des aimants, pour la simple et bonne raison que nous sommes en effet tous faits d'électromagnétisme. Par ailleurs, on sait également que l'impulsion électromagnétique envoyée par notre cœur est bien plus puissante que celle envoyée par notre cerveau. La force, la puissance, l'énergie envoyée par votre cœur dépasse celle de votre cerveau. Et donc, la loi de l'attraction ne s'applique plus uniquement au niveau spirituel, mais bel et bien aussi au niveau physique, à niveau cartésien donc, si je peux dire. Ce qui fait que l'on peut donc tous la comprendre, aussi exceptionnelle et extraordinaire soit-elle en termes de résultats. Pour ceux et celles qui connaissent déjà les loi de l'attraction ou en ont entendu parler, il ne s'agit pas juste de s'asseoir sur son canapé de penser, ou visualiser, ou que je d'autre, l'amour, la santé, sa flamme jumelle, pour les faire arriver dans sa vie. Non, du tout, il faut bien plus que cela pour activer cette loi, pour attirer tout cela vers vous. Et c'est tout là l'objet de cette séance d'hypnose. Je vous rassure également, l'objet de cette vidéo n'est pas de vous expliquer pourquoi ni même comment fonctionne la loi de l'attraction, puisque suffisamment d'études ont été faites sur ce sujet pour que vous les consultiez si tel est votre souhait. D'ailleurs, le but de cette vidéo n'est même pas que vous sachiez comment la pratiquer au quotidien de votre vie. L'objet de cette vidéo est bel et bien de faire que cette fameuse loi d'attraction agisse d'ores et déjà totalement, là, maintenant, durant cette séance d'hypnose afin que vous attiriez ce que vous souhaitez, dès aujourd'hui, sans rien n'avoir à faire d'autre. Allez, je vous invite dès à présent à vous asseoir confortablement. Que ce soit sur un canapé, un fauteuil ou autre, le tout est que vous soyez adossé, seul dans une pièce, où personne ne rentrera. Prévenez d'ailleurs votre entourage que vous prenez un temps pour vous. Temps durant lequel il convient que l'on ne vous importune sous aucun prétexte ni même pour aucune bonne raison. Je ne vous conseille pas de vous allonger, et ce, afin d'éviter que vous ne vous endormiez. Mettez donc la vidéo sur pause au besoin. Et maintenant que vous êtes tous prêts, que vous savez ce qui est utile de savoir, tant sur la séance d'hypnose, que sur la loi d'attraction, vous allez pouvoir rentrer sous hypnose. Alors, je vous invite à fermer les yeux dans un premier temps, et vous allez les laisser fermé durant toute cette séance d'hypnose, durant toute cette puissante méditation guidée. Les paupières closes et bien bien closes, vous pouvez à présent simplement vous concentrer sur cet air qui entre dans vos narines, se diffuse dans votre tête, avant de se répandre dans vos poumons et dans tout votre corps sous une forme ou une autre. Continuez de prendre ainsi conscience de cet air qui qui replie vos poumons, oxygène votre cerveau les cellules de votre corps concentrez votre esprit sur votre poitrine qui se lève et s'abaisse respirez naturellement sans forcer Respirez simplement. Prenez conscience du mécanisme de votre respiration. De la façon dont votre inconscient assure cette fonction nécessaire. Et vital pour vous. Vous allez maintenant imaginer que chaque inspiration donne à l'expiration qu'il a su toute l'énergie nécessaire pour évacuer déjà certaines tensions musculaires. Oui, imaginez que vous envoyez mentalement votre souffle, là où vous avez besoin de vous détendre, musculairement parlant, et laissez votre souffle agir. Oui, laissez-le pénétrer au muscles afin de les détendre. Et même s'ils sont déjà détendus, envoyez quand même votre souffle les détendre davantage. Oui, davantage encore. Pendant que vous voilà que vos inspirations commencent à oxygéner vos idées, à les aérer afin de dissiper, de dissiper les pensées superflues, inutiles ou limitantes. permettant ainsi à vos prochaines expirations de les faire disparaître d'avantage encore. Tout ce qui va se passer durant cette séance d'hypnose, tout ce qui va disparaître à la simple écoute de ma voix, ne peut être resté et demeurer que bénéfique pour vous. Vous allez de plus en plus sentir différentes sensations naître en vous. Naître dans vos membres, dans vos mains, dans vos pieds, dans vos bras aussi. Dans vos bras, dans vos jambes. Naître ou renaître d'ailleurs, peu importe. Il peut s'agir de picotement, de chaleur, d'engourdissement. de pesanteur ou, ou simplement de légèreté, simplement l'impression que votre corps est en train de se fondre, ou de se confondre, oui, de, de se fondre, de se, de se fondre agréablement dans une sorte de, dans une sorte de bien-être de bien-être indescriptible, de plus en plus profond, de plus en plus libérateur… Remarquez d'ailleurs comment chaque expiration multiplie cette sensation et vous conduit à pénétrer à l'intérieur d'une dimension où vous vous reposez intensément, où tout devient plus sain, plus naturel, comme si vous plongez dans une évidence une réalité… une réalité à la fois abstraite et pourtant à la fois en quelque part si… si concrète… si juste, si vrai… si présent… pendant que les ressentis se multiplient, se démultiplient, s'intensifient, tout en laissant place à d'autres ressentis de plus en plus vibrants. Vous pouvez vous demander à quel moment vous, vous entrez sous hypnose. D'ailleurs, Allez-vous réellement entrer sous hypnose? Ne serait-ce pas plutôt l'hypnose? C'est-à-dire un état second qui va qui va entrer en vous. Diffusant. Diffusant comme un parfum. Un parfum, une, une senteur particulière, vous savez? Vous savez comme ces senteurs qui lorsqu'on les sent, nous font plonger, oui plonger dans des souvenirs lointains, des souvenirs agréables. paraît il que la mémoire olfactive est celle qui, qui reste, demeure le plus longtemps gravée dans la mémoire et qui qui traverse traverse le temps traverse les âges les écorces alors bien évidemment n'allez pas partir aussi loin dans votre mémoire puisqu'il s'agit présentement d'aller, non pas parcourir le passé, mais parcourir le futur, oui, oui, vous allez aller parcourir le temps, le temps futur, vous allez parcourir le temps, simplement le temps d'aller écrire, écrire puisque, puisque le futur commence dès à présent. Car, comme vous le savez, l'avenir se construit chaque jour. Il se construit au présent. Alors, de même que vous avez construit aujourd'hui, hier, vous construisez demain, aujourd'hui. Maintenant, puisque ce sont bel et bien vos pensées et actions aujourd'hui, qui crée demain, dès à présent. En tout état de cause, vous n'avez rien à faire, vous allez tout simplement pour l'instant continuer tranquillement et sereinement, de laisser, de laisser ma voix vous transporter, vous faire plonger et plonger davantage encore dans l'état hypnotique pendant que votre corps continue à s'alourdir sous le poids de cette détente cette détente de plus en plus présente de plus en plus entraînante… entraînante et libératrice… votre corps va s'alourdir jusqu'à ce que vous ne ressentiez au final… que la légèreté… Oui, votre corps devient lourd jusqu'à en être, jusqu'à un être léger, jusqu'à ce que vous ne le ressentiez plus. Comme si votre corps avait, avait fusionné avec le support sur lequel vous étiez assis. comme si la matière… n'existait plus… que tout était tout simplement… dématérialisé… oui dématérialisé laissant juste une sensation… une sensation d'infini… d'infinie… d'immensité… une sensation de bien-être, voire peut-être déjà, de plénitude, plénitude d'absolu. vous n'avez même pas besoin, ressentir déjà, déjà l'ampleur, ni même l'intensité, d'autant plus que je ne suis pas certaine que vous ayez déjà remarqué cette, cette douche énergétique qui a parcouru votre corps, de la tête aux pieds, et, et à vrai dire, cela n'a aucune importance, car le principal, c'est qu'elle agit bel et bien. Le principal, c'est qu'elle a bel et bien agi, vous installant ainsi dans l'état, dans l'état de réception et surtout d'émission. Idéal pour la loi de l'attraction. Vous allez donc pouvoir d'ores et déjà imaginer que vous êtes au cœur de quelque chose… au cœur d'un système… Au centre de quelque chose qui vous dépasse qui vous dépasse totalement vous étonne vous questionne ce centre peut être symbolique Ou Il peut s'agir d'un cercle d'un univers d'un infini ou d'un espace peu importe. Devinez. Devinez vous observez simplement toutes les connexions entre vous et l'ailleurs entre vous et l'horizon entre vous et l'infini… Voyez… Voyez percevez, vous ressentez tout simplement… toutes les connexions… les routes, les différents, les différents… faisceaux qui à la fois arrivent vers vous, et tous ceux qui proviennent de vous et se diffusent, se diffusent, se propagent à l'infini. Prenez conscience de ces circulations, de ces voies, qu'elles soient terrestres, aériennes, énergétiques. Que ces voix soient symboliques, spirituelles, peu importe. En fonction de votre fonctionnement cérébral, sous ignorance, ce peut être une danse de couleurs. Ces couleurs peuvent danser de manière classique ou rythmée. de manière élégante, raffinée, ou amusante, parfois même de façon un peu intrigante. Ces couleurs peuvent danser, bouger, à deux, à trois, à cinq au même seul, il est même probable qu'un jeu de lumière éclaire tout cela différemment, fasse passer une couleur pour une autre, une nuance pour une nuance voisine, Ou plus lointaines, ces couleurs peuvent être lumineuses, éclairantes, rayonnantes ou même pour l'instant encore un peu tamisées, pourquoi pas, en réalité, peu importe ces couleurs, ces lumières ou juste cette couleur ou cette lumière, peu importe car car vous allez forcément avancer dans cette séance d'hypnose, à la vitesse, à l'allure, à la rapidité nécessaire. Vite, moins vite, beaucoup moins vite, peu importe, vous allez avancer avec toujours autant, autant d'intensité, oui, oui vous allez avancer de manière… intense… alors… laissez-vous… laissez-vous transporter… laissez-vous aller… laissez… laissez tout ce qui vous parvient Vibrer à sa juste mesure. Et laisser à la place de toute forme de, de négativité, de pensée polluante, désuète ou limitante, laisser s'installer à la place la bonne énergie la bonne énergie, les bonnes, les bonnes sensations, les bons comportements, de même vous allez laisser votre conscience grandir. S'agrandir, s'ouvrir, s'élargir, oui, vous allez laisser votre conscience croître. Oui, laissez votre conscience prendre de plus en plus conscience de l'état d'accroissement cérébral, d'accroissement sensoriel exponentielle dans lequel vous vous trouvez à mesure à mesure où votre esprit se libère par va va s'y si est là explorer explorer l'infini explorer d'autres espaces dimensionnel cérébral sans forcément percevoir le sens sans savoir ni même comprendre comment cela comment cela est possible comment cela se produit. D'ailleurs, plus vous y êtes et plus vous partez, et plus, aussi étrange soit-il, cela n'a aucune importance car seconde après seconde, minute après minute, plus ma voix, plus mon souffle imprègne vos pensées, et plus toute forme de questionnement disparaît de votre esprit, car, car votre esprit et vos connexions se font différemment, ils changent de fréquence, et vos idées cartésiennes, logiques ou autres, c'est de plus en plus bizarrement d'ailleurs la place à une compréhension oui c'est de la place à une compréhension à une à une acceptation de, de quelque chose et même de plusieurs choses sans forcément réussir à les formuler Et pourtant, vous les ressentez bien avec avec une certitude absolue. Car votre corps, votre cœur sont en paix avec cela et de plus en plus apaisés. Oui, à mesure, où une confiance grandit. et encore plus que la paix, c'est cette confiance qui vous apaise, qui vous fait aller dans cet infini où votre inconscient intègre des données, des connaissances, des facultés qui échappent totalement à la compréhension du mental. Vous ne savez pas forcément ce que vous comprenez, ni ce qui change fondamentalement en vous. Mais vous savez vous sentez que cela est bon pour vous, que cela répond à un besoin profond et que ce besoin profond est en train d'être intensément et profondément satisfait. D'ailleurs, il disparaît à mesure où l'état hypnotique dans lequel vous êtes vous comble. Oui, oui, comble les besoins de votre âme. Comble une bonne fois pour toutes ce que vous n'arriviez pas à exprimer ni à formuler. vos membres vos épaules votre corps plonge, hors hors d'une réalité créée et vécue jusqu'à aujourd'hui mais qui ne vous convenait plus tout votre corps votre cœur entre ainsi dans de nouvelles vibrations en accord avec la réalité future future mais proche celle que vous êtes venu créer vous n'êtes pas juste venu l'améliorer vous êtes vous êtes dans un état de création bien trop profond et qui va de plus en plus encore s'intensifier à tel point que vous n'allez pas juste améliorer votre confiance en vous ou alors améliorer votre vie ou la qualité de votre vie ou de votre travail. Non, vous allez faire bien mieux que ça que vous vous en sentiez capable ou pas, vous allez bel et bien réussir cela. Même si cela va vous surprendre et vous étonner. D'ailleurs, vous allez pouvoir maintenant, sous l'impulsion de ma voix, et sur le rythme de votre respiration qui vous a déjà fait intégrer tellement de choses positives et bénéfiques depuis le début de la séance, eh bien vous allez pouvoir maintenant vous connecter à vos rêves les plus profonds. à vos envies les plus puissants. oui, vous vous connectez à votre cœur, à votre âme, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui fait résonner en vous tout votre être, de la tête aux pieds et des pieds, à la tête, à tout ce qui met votre esprit en joie. Vous vous connectez à tout ce qui fait que vous ne pouvez empêcher vos lèvres de dessiner un large sourire. Oui, vous vous connectez à tous ces objectifs, à tous ces rêves, à tous ces projets qui mettent votre cœur en joie. vous, vous rendiez déjà compte, ou pas Là où vous êtes maintenant Aucun rêve, aucune envie, aucun désir, n'est assez beau, n'est assez grand, n'est assez puissant, ou assez fort. Rien n'est impossible, là, maintenant, alors lâchez-vous, laissez vos rêves, jaillir, bondir de votre cerveau, dans tout votre cerveau, dans tout votre cœur, ressentez-les vivre, vivre, vivre dans votre cœur et, et dans votre corps. Oui, laissez-les vivre, laissez-les vibrer, résonner. L'abondance. L'abondance en amour. L'abondance en paix. Très bien. L'abondance professionnelle, financière. Parfait. d'autre la santé super super ok, santé argent, amour mais vous allez faire bien mieux que ça oui, croyez-moi vous allez faire bien mieux que ça vous allez, vous allez aller plus loin vous allez aller plus en profondeur oui, plus dans les détails L'abondance de paix, de joie, d'argent, la santé, la guérison, la réussite sociale, l'épanouissement spirituel, oui, oui, un grand oui. Tout cela est bel et bien possible pour la simple et bonne raison que d'autres, que d'autres l'ont fait et l'ont eu avant vous. Oui, des milliers de personnes, des, des centaines de milliers de personnes sur la terre, vu que l'humanité existe, ont déjà connu la santé, la guérison, la paix, l'argent, l'amour. D'ailleurs, d'ailleurs, pas simplement juste des milliers, mais des millions. Des millions de personnes ont connu cela depuis des millénaires. Il est plus que certain que vous n'êtes pas le ou la première qui allait avoir abondance en amour, en argent, la santé et la vie. Et vous ne serez pas non plus le ou la dernière cela est évident. Et parmi ces millions de personnes, une très large majorité a réussi à avoir la santé, le bonheur, l'épanouissement, sans même utiliser l'hypnose. Alors vous qui, vous qui utilisez là maintenant cet accélérateur, cet amplificateur qu'est l'hypnose, Imaginez. Imaginez un peu. Et imaginez même beaucoup. Tout ce que cela va donner. Peut donner. Peut créer. Peut engendrer. Vous ne pouvez en effet qu'avoir pu constater que votre énergie, votre vitalité, votre dynamisme influence clairement votre vie, votre quotidien, n'est-ce pas Et que vos pensées sont intimement liées à votre imaginaire, votre imagination, qui lui-même, en toute logique, crée votre futur, vos rêves, vos désirs, vos souhaits, influence votre énergie… tout comme votre énergie influence aussi vos rêves… Votre énergie change donc vos actions… et comme ce sont vos actions qui déterminent votre vie, les résultats que vous obtenez déterminent votre futur. Il suffit donc simplement de changer, d'orienter votre énergie vers ce que vous voulez afin de l'obtenir… et c'est exactement ce qui se produit en ce moment même… Toute votre énergie, toutes vos énergies sont connectés, sont puissamment connectés à vos désirs, à vos objectifs, ce qui fait qu'en ce moment, votre cerveau met en place consciemment et inconsciemment toutes les actions nécessaires à cette finalité et c'est exactement ce que vous ressentez en ce moment à travers les différentes sensations corporelles que vous ressentez à travers les différentes émotions que vous éprouvez c'est pour ça que vous ressentez bien-être sérénité Paix, plénitude absolue absolue ou autre, car tout tout s'aligne de plus en plus tout est aligné oui, tout est idéalement et parfaitement aligné. Votre énergie s'aligne… à vos désirs… à vos rêves… à vos actions présentes et futures également… ressentez… et voyez… Vous sentez, vous voyez comment tout cela vibre, vibre en vous à mesure où je l'évoque. Cœur, corps, âme, esprit s'alignent en vous. S'alignent à l'amour, à l'amour, à la vie, à tout ce qui vous compose et vit en vous, tout ce qui vous compose et vit en vous s'aligne à tout ce qui vit autour de vous. s'aligne à tout ce dont il est nécessaire pour vous, de vous aligner, créant tout ce qui est idéal, nécessaire, créant, créant l'osmo Oui, l'osmose créant les conditions et réalisations parfaites. Vous êtes en ce moment même créateur. Oui, créateur de votre vie. De votre existence de votre environnement… Chaque idée, chaque pensée bénéfique, positive, prospère et se met, et se met à créer une succession de choses… d'énergie, d'impulsion positive, qui sont elles-mêmes créatrices d'abondance, de réalisation. Vous êtes, à cet instant précis, au cœur au centre de la création de votre vie. Entendez. Entendez comme ma voix, comme ce que je prononce, trouve un écho multidimensionnel en vous. dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Ressentez certes tout cela, mais ne vous y attardez pas, car vous pouvez aller encore plus loin, alors ne vous attardez pas sur les sensations ou visuels étonnants qui peuvent surgir, car vous avez encore plus à faire, à voir et à vivre, alors Continuez, continuez, lâchez prise. Lâchez vos pensées afin de laisser tout ce potentiel qui est le vôtre et dont vous ne soupçonniez sûrement pas l'ampleur. Prendre littéralement force et énergie et jaillir jaillir et resplendir bien au-delà de vous bien au-delà de votre être de votre imagination mais... Continue. continuez continuez, laissez-vous Laissez-vous abondamment traverser, régénérer par toute, par toute énergie, par tout flux bienveillant et porteur. Votre énergie change, vos futurs et prochains comportements aussi, et donc, bien évidemment, il est naturel et normal que vous influenciez ceux qui vous entourent… Votre entourage, bien sûr, mais pas que… Oui, oui, vous allez forcément, influencer positivement votre entourage, et donc, leur comportement et propos à votre égard, et donc leur énergie, ce qui fait qu'en modifiant positivement l'énergie de votre entourage, dans l'amour et la bienveillance bien sûr, cela crée un cercle vertueux, qui en crée un autre, grand puis un autre cercle créant par là même un cercle vertueux de plus en plus grand de plus en plus lumineux et vous savez que la lumière attire Et la lumière éclaire. Oui, la lumière attire, éclaire. Chaque être vivant est naturellement attiré par, par la lumière. Toute cette lumière en vous et autour de vous. Attire ce que vous souhaitez par le biais d'opportunités, d'occasions, de rencontres, soit disant, soit disant fortuites, mais une partie de vous sait que le hasard n'existe pas que les coïncidences non plus d'ailleurs… et pourtant… et pourtant croyez-moi les heureux hasards… la chance… les coïncidences vont affluer dans votre vie… tout… tout je dis bien tout va se mettre en place pour que vous réalisiez vos objectifs… tout l'univers la vie, le ciel, appelez ça comme vous voulez, cela n'a aucune importance. Le fait est que tout se met et se met déjà en place durant cette hypnose, durant cette très puissante méditation pour que vos souhaits deviennent visibles aux yeux de tous. Qu'il s'agisse de rencontrer votre âme sœur, de renouer avec l'amour de votre vie, de retrouver votre flamme jumelle, de connaître une expansion de vos ressources financières Ou un épanouissement sans précédent au niveau professionnel, social, familial, spirituel De toutes les manières, tout cela ne peut se passer que si c'est bel et bien en accord et en harmonie Avec l'intérêt supérieur, avec la vie avec l'amour, donc, ne retenez pas vos rêves. Ne jugez pas de leur bien-fondé, ou de leur légitimité, car il ne vous appartient pas de les juger, ou de vous juger. L'univers estimera l'ampleur de la réalisation qu'il vous accorde. Alors, alors, rêvez, rêvez, rêvez, demandez. Rêvez, demandez abondamment, oui, demandez, souhaitez et autorisez-vous à recevoir pleinement. Rappelez-vous, si vous visez la lune, vous décrocherez au moins des étoiles. Alors, bien évidemment, si c'est la lune que vous visez, visez… visez plus loin… oui visez… visez plus loin, bien plus loin que la lune… Profitez de chaque seconde de cette hypnose… en ayant conscience que le temps n'existe pas… que le temps d'une montre ou d'une horloge n'est qu'une convention que l'infini ne connaît pas. Le passé, le présent, le futur, sont des éléments que votre cœur ignore. Seules comptent les sensations et émotions ressenties. Elles seules définissent la réalité et la véracité. Pour votre cœur, que vous les sachiez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, vous êtes aujourd'hui le fruit de vos pensées et actions passées, cela a pu vous réussir, ou bien totalement ou en partie, là n'est pas la question, car vous vous préparez en ce moment même, à cette seconde précise, et en tout cas durant toute cette séance d'hypnose, vous préparez vos pensées à être ce que vous serez demain, tout à l'heure, à votre réveil ensemble. Tout voyage, toute expérience crée un changement de pensée, de perception, car votre cerveau est en perpétuel apprentissage. Et de cette hypnose, vous ne pouvez que garder, vivre et retenir ce qui est positif pour vous, que ce qui est souhaitable et bénéfique pour vous, dans la juste mesure et dans la juste temporalité. Alors… alors laissez irradier votre cœur, votre souhait, votre volonté. Voyez, ressentez, vivez avec tous vos sens. Votre désir le plus ardent, le plus vivant, le plus vibrant. Chaque, chaque cellule, chaque particule de vous doit refléter votre rêve laissez littéralement votre rêve votre but illuminer la plus petite la plus la plus minuscule particule en vous faites faites passer Faites transiter littéralement ce souhait dans tout le corps. Oui, si c'est attirer votre flamme jumelle, eh bien, eh bien ressentez-le dans chacun de vos muscles. Imaginez-le dans chacun de vos membres. C'est-à-dire, ressentez votre flamme jumelle dans vos muscles, dans vos bras, dans vos cuisses. Idem, idem s'il s'agit d'un projet professionnel ou spirituel, peu importe. Ressentez ce projet bouger, évoluer dans votre poitrine, dans vos muscles, dans votre cœur, pareil si vous voulez la santé, laissez chaque inspiration s'imprégner de vie d'amour, d'énergie… d'énergie puissante… et réparatrice… Sentez tout cela se promener en vous… dans votre afflux sanguin… Tête dans vos pieds, dans le bout de vos doigts, dans vos orteils aussi. Partout, voyez, sentez, éprouvez, éprouvez la vie. Palpitez en vous, quelle que soit votre vie la plus ardente, la plus vibrante, vous voyez-la comme une onde, une onde qui s'accroît, se multiplie, prend, prend tout l'espace de l'univers et… et se répand exponentiellement dans le ciel de votre vie, dans la terre que vous foulez d'une manière ou d'une autre au quotidien. Voyez, voyez cette se répandre, se multiplier de manière exponentielle tout autour de vous et, et imprégner l'oxygène que vous respirez. L'univers se charge bien sûr de faire tout cela à la juste mesure, donc, donc laissez faire. Entrez simplement de la vibration la plus pure qui soit avec tout ça. Avant que je ne vous fasse revenir dans l'ici et le maintenant, avec toutes les réalisations accomplies, avec tous les changements qui sont nécessaires au niveau mental, émotionnel, énergétique ou autre, vous allez canaliser quatre choses. Quatre éléments. Oui. Oui, vous savez, quand on part en voyage, en vacances, quelque part, on ramène, on ramène toujours quelque chose que ce soit sur un plan physique, mental, émotionnel, psychologique, on ramène toujours un cadeau, un souvenir, une histoire, un vécu, une image, ou un ressenti. Vous allez donc, et ce de manière inconsciente essentiellement, ramener quatre éléments, quatre comportements, réalité, quatre Perception ou changement, le terme n'est pas important, car l'inconscient sait, comprend, tire et voit l'essentiel de ce que je formule. Le premier élément, c'est que votre désir, votre rêve, votre vie, occupe votre esprit, votre cœur, mais surtout est porteur de la juste lumière, de la juste vibration. Votre désir coule, vit, vibre et résonne totalement et complètement en vous. Le deuxième élément, c'est de vous revenir avec une profonde gratitude, une profonde reconnaissance envers tout ce que la vie, envers tout ce que l'univers, envers tout ce que votre vous supérieur vous a déjà donné. Cet élément que vous ramenez, à savoir la gratitude, est primordial. Et votre inconscient va la cultiver jusqu'à la totale réalisation de votre objectif. Oui, chaque jour, chaque jour, une profonde gratitude, reconnaissance envers ce que vous avez et bel et bien. Présent. Votre inconscient et votre conscient vont remercier, remercier, remercier, remercier véritablement et sincèrement la vie, l'univers de ce que vous avez déjà. Oui, vous allez remercier de ce que vous avez déjà et on a tous déjà des choses, ne serait-ce que la vie que votre vie soit déjà joie, bonheur, succès, amour, santé, réussite ou, ou à certains niveaux seulement ou pas encore, peu importe. Vous allez remercier le ciel, remercier la vie, votre conscient, votre ange gardien, qui vous voulez. Le principal c'est que vous allez autoriser votre être à être serein, détendu vous allez d'ores et déjà remercier pour tous les bonheurs en route, et pour ceux déjà là. Et je dis déjà là parce que peut-être avez-vous déjà reçu un message durant cette puissante méditation sous hypnose, Alors dans le sens de votre souhait, ou peut-être que cela va se produire dans les heures qui viennent, pour certains il faudra attendre quelques jours, peut-être même que d'autres auront un premier message ou événement n'allant pas a priori dans le sens de la réalisation de ce qu'il souhaite. Eh bien, vous allez accepter cela aussi. Tout cela avec gratitude, optimisme, et en voyant ou en cherchant, si nécessaire, le côté positif. Car il y en a toujours un, et que vous ne savez pas par quel chemin passe la loi de l'attraction. Vous savez, la vie peut être taquine, et parfois, elle vous fait vivre des choses que vous ne comprenez pas et n'acceptez pas du fait et à cause de vos émotions ou du fait de la position où vous êtes, de votre compréhension des choses. Alors, que vous appréciez ou pas les règles de la vie ou les chemins par lesquels elles passent, vous allez accepter ces règles car aujourd'hui, votre vous le plus profond, c'est, oui, il sait, il sait ce que vous allez avoir, il sait que vous allez avoir ce que vous voulez, l'argent, la santé, le bonheur, la paix, l'amour, etc. Oui, tout l'univers met bel et bien en place tout ce qu'il faut pour que vous atteigniez ce but, et vite, très vite et bien plus vite que ce que vous ne le pensez, croyez-moi. Alors, quelles que soient les mini-batailles, ou même les batailles que vous n'allez pas forcément gagner, vous savez que la réussite vous appartient, et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas Le but, la finalité. Vous allez donc revenir avec votre désir totalement présent, réel, vibrant en vous, que vous ressentez bel et bien dans votre cœur, et vous revenez aussi avec une profonde gratitude, et ce, quels que soient les éléments, et leur cours de la réalisation, si je puis dire, déjà présent, disons, disons que vous revenez quasiment avec un total lâcher-prise sur le comment. Cela va se passer, oui, c'est ça. Vous lâchez prise sur le comment Et vous avez un lâcher prise reconnaissant. Le troisième élément avec lequel vous revenez, et qui se rapproche d'ailleurs grandement du deuxième élément, c'est la patience. Oui, le troisième élément est la patience. Parce que si vous êtes tendu ou anxieux, eh bien, vous êtes fermé, et rien ne peut entrer dans votre vie si vous n'êtes pas ouvert, si vous n'êtes pas dans l'accueil. L'anxiété consomme en effet négativement votre énergie, et ralentit, pour ne pas dire freine votre énergie créatrice. Et bien évidemment, il en est hors de question, alors vous revenez avec la patience une patience empreinte de sérénité et de certitude totale. Disons, disons simplement que vous lâchez prise aussi sur le temps. Le quatrième élément avec lequel vous revenez, et qui va de soi avec le premier, on ne pas dire va de pair, c'est que vous allez revenir avec tout ce que vous avez ressenti de positif durant la séance d'hypnose et tout particulièrement avec le sentiment que c'est déjà fait que c'est déjà là mieux mieux, beaucoup mieux que ça vous allez revenir avec le sentiment que tout cela s'est déjà produit que votre souhait c'est déjà réalisé ensemble. en soi, puisqu'en quelque part, dans une autre dimension, pour faire simple, votre souhait c'est déjà réalisé. Il ne reste, il ne reste plus qu'à ces deux dimensions de se rejoindre, de fusionner, tout simplement. Donc, il est normal, logique que votre souhait, que votre désir ou autre, soit pour vous une réalité au sens premier du terme vous revenez donc avec l'impression la sensation mieux, la quasi-certitude que c'est déjà fait que c'est déjà fait que c'est déjà acquis déjà réalisé dit autrement ce que vous vouliez est comme, est comme un fait une réalisation ou un événement officieux tout simplement pas encore officiel. C'est donc, à d'autres termes, quelque chose daté, que vous savez, et que le plus grand nombre ne sait pas encore, car il n'en a pas encore conscience et connaissance. Et cela se comprend aisément, pour la simple et bonne raison que votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel qui s'est déjà produit, dans une réalité commune, vécue et partagée par tous, et ce qu'il a vécu durant cette puissante séance d'hypnose. Autrement dit, pour votre cerveau, ce que vous avez vécu durant la séance d'hypnose est tout aussi réel que ce que vous avez mangé hier, par exemple. Vous allez donc laisser votre cerveau, bien au-delà de la séance, continuer à s'imprégner de son lieu du futur, afin que vos résultats et les aboutissements de vos projets soient encore plus rapides et fascinants. Vous allez revenir donc avec ces quatre éléments totalement ancrés, mémorisés et actifs en vous, si cela est bel et bien pour vous, bien évidemment, pour votre vie, vos projets, vos attentes. Que vous y pensiez ou non, ces quatre éléments vont bel et bien être présents en vous et vont booster, multiplier et rendre efficaces vos actions conscientes au quotidien. Qu'il s'agisse d'actions au niveau de votre bien-être physique, mental, amoureux, professionnel, financier, spirituel et vous revenez donc avec les quatre éléments que sont l'ardent désir, la profonde gratitude, la patience sereine, et confiante, ainsi que la puissante impression de déjà réalisé, de déjà acquis. Ces quatre éléments sont sous l'égide du cinquième élément nul besoin de le ramener ni consciemment ni inconsciemment car il est déjà présent car il est il est l'essence même il est la quintessence de la loi de l'attraction je vais donc compter de 1 à 5 tout est dit tout est prêt tout est opérationnel actif et activé donc à 5 quelle que soit la profondeur de l'état hypnotique dans lequel vous êtes ou étiez, vous ouvrirez les yeux en toute possession de vos moyens, passés, présents et futurs. À 5, vous sortirez de l'état hypnotique dans l'état parfait, idéal, propice pour vivre le positif et tout le bénéfique qui a été construit et établi. Durant la séance d'hypnose. 1. Vous percevez le changement de rythme de ma voix qui vous réancre ici et maintenant. 2. Vous vous réappropriez votre corps en prenant une conscience de plus en plus accrue des sensations de votre corps. Votre corps se réveille Votre esprit s'éveille Et vous prenez d'amples inspirations Afin de vous approprier davantage encore Tout ce qui a été fait Et afin également de vous réapproprier Tout ce qu'il est bien et bon pour vous De vous réapproprier 4 Bougez, bougez vos bras, vos mains, vos doigts, remuez les jambes. Le corps est encore engourdi, bizarre, et c'est normal, rassurez-vous, puisqu'il faut encore quelques secondes, le temps. de c'est d'ici l'état physique hypnotique induit par la séance d'hypnose. 5 Vous ouvrez les yeux maintenant Complètement Les yeux sont ouverts et restent ouverts Même si vous pouvez les cligner Vous vous réhabituez à la luminosité et Prenez une ou deux bonnes inspirations voire trois si vous en ressentez les besoins Continuez de bouger de plus en plus, et même si c'est lentement, peu importe, pendant que vous revenez complètement à vous, ici et maintenant, et que votre esprit continue d'intégrer tout le positif de la séance, et avant que je ne vous laisse vaquer à vos occupations, ou aller dormir tout simplement si vous voulez, sachez que je suis là, je suis là si vous souhaitez que je vous accompagne au cours d'une séance d'hypnose individuelle adaptée pour vous donc, et ce, à n'importe quel moment de la réalisation du processus qui vient d'être mis en place. De même, si vous avez aimé, apprécié cette séance d'hypnose et que vous souhaitez me remercier tout simplement de ce qu'elle vous a donné, de ce qu'elle vous a apporté, et eh bien vous allez trouver dans la description un lien vous permettant de le faire en fonction de vos possibilités et en vie, bien sûr. Tout cela est sans obligation aucune. Je le fais aussi et surtout parce qu'en thérapie, tout comme en coaching, en accompagnement, disons, on parle souvent, pour la suite, de l'importance pour la personne de donner de la valeur à un travail qui a été fait pour elle. Voilà, je vous souhaite du fond du cœur, la réalisation la matérialisation de vos plus beaux, qu'il s'agisse de projets de vie, de projets professionnels, spirituels ou financiers La réalisation de toutes vos attentes Que cette loi d'attraction vous apporte santé, réussite, bonheur, amour, plénitude et tout ce que vous méritez Voilà, et bien sûr, j'attends vos commentaires dès maintenant, euh, vos commentaires sur vos ressentis et sur tout ce que vous avez pu vivre et éprouver durant la séance. Voilà, oui, pensez à vos commentaires et non pas uniquement à vos likes. À bientôt, au plaisir.